Bonjour à tous, euh, donc, euh, bienvenue à ma conférence donc, qui s'intitule FFI, de nouveaux horizons pour PHP. L'idée de cette conférence, c'est de savoir un peu si FFI, c'est simplement une nouvelle fonctionnalité de PHP, comme il y en a régulièrement, ou si finalement elle permet d'ouvrir le champ des possibles, et donc de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire en PHP avant. L'idée de cette conférence, c'est de montrer un cas pratique d'usage de FFI qu'on a eu chez Carafun et comment on l'a solutionné. Donc, euh, moi c'est Pierre Pellissé, euh, j'étais dév développeur back chez Carafun depuis 7 ans et donc depuis effectivement quelques semaines, je suis devenu le CTO. Euh, je suis développeur depuis très longtemps, j'ai commencé sur le site du zéro quand j'étais ado, euh, j'ai toujours fait du PHP, mais j'ai un peu regardé ailleurs et euh, c'était très intéressant et j'ai notamment appris à faire du C. D'où un peu le talk d'aujourd'hui. Donc, ffi c'est quoi Donc, ffi c'est foreign function interface. C'était une, une extension PHP avant 7.4. Ça a été intégré dans le core depuis. Et en fait, l'idée de, de ffi c'est de pouvoir euh, exécuter des fonctions d'un langage cible depuis un langage source. Donc, en PHP, on va pouvoir exécuter des fonctions C donc depuis PHP. C'est quelque chose qui est donc nouveau en PHP, mais ça existe dans plein d'autres langages, en Python, en Ruby, côté Node.js, vous pouvez en faire, même en C++, quand vous utilisez Ex Externe-C, par exemple, vous faites du FFI. Donc, euh, comment ça s'utilise, basiquement En fait, quand vous allez vouloir appeler une fonction C via FFI, vous allez commencer par créer un objet FFI en utilisant FFI-CDEF, en lui passant en fait, le prototype de la fonction, ainsi que tous les headers, donc tout ce que vous met, mettriez dans un point H en C, de ce que vous voulez utiliser via votre objet FFI. Donc ici, en fait, on va définir la fonction POW qui prend deux paramètres doubles et qui retourne un double, et donc ça va se retrouver dans votre objet FFI. Ensuite, quand vous, sur votre objet FFI, en fait, vous allez pouvoir appeler la méthode POW qui en fait va appeler votre fonction C, avec vos deux paramètres 2 et 4, et donc ça va être stocké dans le résultat. Ensuite, vous faites un vardum du résultat, ça vous, vous obtiendrez le résultat. Donc, FFI, de base, euh, gère tout ce qui est type simple, donc les int, euh, les doubles, ce genre de choses. Par contre, pour tout ce qui est chaîne de caractère ou pointeur, vous allez devoir utiliser des fonctions spécifiques de, dans l'objet FFI pour pouvoir le passer au C, parce que ce n'est pas du tout le même système de gestion entre PHP et le langage C. À quoi ça sert tout ça Le premier cas d'usage qu'on entend généralement, c'est pour faire un binding d'une librairie sans passer par une extension. Donc Finalement, vous avez une librairie C ou dans un autre langage compilé, et vous voulez appeler des fonctions de cette librairie en PHP sans forcément avoir à créer une extension. C'est ce qui a été fait notamment avec un portage de PHP vers PHP de TensorFlow qui a été fait totalement en FFI. Un autre cas d'usage dont on a plus parlé au moment de la sortie de FFI, c'était pour de l'optimisation des performances d'une fonctionnalité avec du code native. Vous avez une application entière en PHP, et à un endroit, vous avez un problème de performance sur une partie spécifique, par exemple du traitement d'image. Euh, PHP n'est pas forcément la meilleure solution pour faire du traitement d'image, ça peut être un peu lent. Donc finalement, vous allez écrire un programme, une fonction en C ou en C++ ou dans n'importe quel langage qui compile pour faire votre traitement d'image, et vous allez l'intégrer via FFI et l'appeler dans votre script PHP. Donc l'intégralité de votre système reste en PHP, sauf cette partie qui est critique. Le dernier cas d'usage, c'est celui dont je vais que je vais plus creuser dans cette conférence, c'est l'accès aux fonctions du système. En PHP, de base, on a accès à quelques fonctions système, notamment les fonctions posix underscore, qui permettent d'accéder à pas mal de choses des systèmes Unix. Il y a aussi une extension qui s'appelle PCNTL, qui permet d'accéder à certaines couches du système à certains usages, mais tout n'est pas disponible. Or, sur notamment les systèmes Unix, toute la partie système c'est des fonctions C, donc on peut les appeler via FFI et donc y accéder depuis PHP. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu le, le, le cas d'usage qu'on avait chez Carafun. Qu'est-ce qui nous a amené Enfin, quelle était la problématique qu'on avait Qu'est-ce qui nous a amené à envisager d'utiliser FFI pour trouver une solution. Donc, Carafun, on est une application de divertissement musical. Donc, on propose notamment des applications de karaoké. Et depuis quelques années, on a aussi ouvert ce qu'on appelle les Carafun bars. C'est en fait des boxes de karaoké privatives, où l'idée, c'est d'offrir à nos clients une expérience qui se rapproche fortement de comme s'ils étaient la star d'un concert live. Donc, ils sont avec leurs amis, ils chantent, ils ont le karaoké qui apparaît sur leur télé, ils ont un show musical, un show, enfin ils ont de la musique, ils peuvent régler leur volume et ils ont aussi tous des jeux de lumière qui sont automatisés en fonction de la musique et euh, du moment de la chanson en fait. C'est aussi un bar classique, donc on a tout ce qui est interface de commande et on intègre aussi un système de paiement dans la salle. Donc Tout ça, en fait, c'est fait en PHP. On utilise notre application Carafun pour iPad et tout le reste est fait donc, via des démons PHP qui tournent dans, une, dans un ordinateur par salle de karaoké. Et donc, notamment, pour tout ce qui est gestion automatique de la lumière, en fait, on doit envoyer des données à un boîtier qui va gérer nos lumières derrière. Donc, au début, notre boîtier, on pouvait l'utiliser via UDP. Donc, on, on envoyait des paquets, c'était assez simple. Et en fait, pour simplifier la maintenance dans nos de bars, on a décidé de mettre à la place un boîtier qui se commande par USB. Donc, l'USB, c'est très simple à installer et à remplacer. Donc, pour, nos, pour les bars qui installent ça, c'est extrêmement pratique. Par contre, nous, on a tout fait en PHP et communiquer vers de l'USB en PHP, c'est pas très pratique. Donc, la communication, elle se fait via RS232, c'est ce qu'on appelle le port série. Il euh, y a une librairie historique qui existe en PHP pour faire du port-série, qui va utiliser euh, tout ce qui toutes les fonctions shell-exec, etc., pour lancer des commandes bash pour configurer le port-série. Mais nous, pas de chance, sans trop qu'on sache pourquoi, en fait, avec notre boîtier en question, ça ne fonctionnait pas. Et donc Finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à initialiser notre port-série avec PySerial, donc une, une librairie Python. Donc, on avait un script Python pour initialiser et ouvrir notre port-série et après, on faisait notre écriture via PHP. C'était il y a quelques années. À l'époque, FFI n'existait pas, donc la solution n'était pas là. Mais finalement, avec le temps, on est arrivé en 7.4, et on s'est dit à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait pas avoir une alternative à PiSerial entièrement en PHP Et en fait, quand on regarde un peu le code de PiSerial, ils font surtout des appels système pour configurer le port série. Donc techniquement, on pourrait le faire aussi en PHP, via FFI. Donc, Quand on utilise un port série, en fait, tout ce qui est lecture et écriture, ça se fait de la même façon que sur un fichier classique. Vous allez faire un fopen pour l'ouvrir, puis après, vous allez faire du fread et du fwrite pour lire et écrire dedans. Par contre, avant de faire de la lecture et de l'écriture, vous allez devoir configurer correctement votre port série notamment tout ce qui est vitesse d'échange, les, les, euh, la configuration du bit de stop, tout ce genre de choses, vous devez le configurer pour qu'en fait l'élément qui est à l'autre bout de votre port série comprenne ce que vous essayez de lui dire. Donc en fait tout ça euh, sur les systèmes Unix, ça, ça passe par une API qui s'appelle Termios ou Termayo, je ne sais jamais trop comment on dit. Et donc, l'idée de cette première partie, c'est de vous montrer comment on a fait un port de cette API vers PHP pour pouvoir l'utiliser directement en PHP via FFI. Alors, donc, Termios, donc, ça permet de configurer un terminal virtuel, donc, une console, par exemple, ou physique, donc, un port série, une imprimante, un boîtier, etc. Et on va le configurer notamment via des options, en fait, qui sont des flags. L'exemple le plus connu de, de Thermios que vous avez peut-être, c'est quand vous, vous utilisez la commande passwd ou vous connectez en SSH sur un serveur, quand vous avez tapé votre mot de passe, le mot de passe ne va pas apparaître sur votre terminal. En fait, ce qui se passe, c'est que via Thermios, on a désactivé le flag qui s'appelle « echo » sur l'entrée standard, et donc tous les éléments qui ont été tapés n'apparaissent pas à l'écran. À la fin de cette, par de cette partie, avec notre, euh, notre portage de Thermios en PHP, on pourra totalement le faire avec le code suivant, où finalement, on, on récupérera euh, la configuration de notre entrée standard avec Thermios tc -get On va désactiver le flag-echo. On va sauvegarder les modifications qu'on a faites sur notre configuration. On lira sur notre entrée standard avec fget. Et après, on réactivera le flag echo et on enregistrera à nouveau notre configuration pour remettre dans l'état antérieur. Donc pour ce faire, la première chose à faire, c'est qu'on va donc créer un objet Thermios qui va finalement reprendre en fait les différentes, la structure qu'on aurait dans la structure C de l'API Thermios. Donc en fait avec quatre flags différents donc qui vont être des ints, un tableau de caractères de contrôle et euh, deux int pour euh, la vitesse de lecture, et la, vite la vitesse d'input et la vitesse d'output. Après, donc, on va donc créer notre fonction pour récupérer notre, euh, notre configuration en lui passant un file descriptor qui est un int. J'en Je, parlerai plus dans la deuxième partie. Donc maintenant qu'on arrive vraiment au moment où on va devoir utiliser... Euh, notre, euh, on va devoir définir les éléments de C qu'on va appeler. Donc en fait, on va devoir créer un fichier .h où on va définir la liste des choses qu'on va utiliser. Donc ici, donc on a notre structure Termios qui ressemble assez fortement à l'objet qu'on a créé en PHP avant. Donc avec nos quatre flags, les caractères de contrôle, et on a aussi deux alias de type. Les flags sont des unsigned int et les caractères de contrôle sont des unsigned char. On va donc aussi utiliser des fonctions pour récupérer euh, nos informations. Donc on va définir la fonction tcgetAttribute attribute donc, qui existe dans le système mais on est obligé de l'ajouter au header pour pouvoir l'utiliser, qui prend un euh, file descriptor et qui, qui prend aussi un pointeur vers une structure thermios pour mettre la configuration dedans. Nous avons aussi euh, deux getters pour les vitesses. En tout premier, comme montré au tout début sur de l'usage de FFI, on va devoir commencer par récupérer notre objet FFI qui correspond au point H qu'on vient de définir juste avant. Donc moi je l'ai fait dans une, une méthode intermédiaire, comme ça on va vérifier d'abord si on ne l'a pas défini, comme ça on va créer un seul objet FFI, ce sera beaucoup plus rapide et on évitera d'en recréer un à chaque fois. Donc maintenant, on va pouvoir euh, récupérer la configuration de notre port. Donc on récupère notre objet FFI. Sur notre objet FFI, on va faire une allocation dynamique. On va lui demander de nous créer une structure thermios qui va être stockée dans une variable PHP. Notre variable PHP elle va être de type cData. C'est en fait juste un objet qui est, entre guillemets, un pointeur vers, vers euh, une variable c. Ensuite, on va pouvoir appeler notre fonction C tc-get-attribute en lui passant notre file descriptor et notre structure thermios. Mais notre structure thermios, elle est juste une structure thermios, Or, notre méthode C, enfin notre fonction C, attend un pointeur. Donc, on va appeler la méthode adresse pour le transformer en pointeur. Une fois que c'est fait, on a notre objet thermios et data qui est rempli avec la configuration du terminal. Donc, on peut totalement s'arrêter là, mais ça voudrait dire qu'en fait, on retournerait un objet de type CData à l'extérieur. Et c'est pas terrible. Donc, on va euh, appeler juste une méthode toute simple qui va copier les données de notre CData vers notre objet Thermios, qui est un vrai objet PHP. Ensuite, euh, on va pouvoir appeler notre getter pour la vitesse, nos deux, nos deux getters pour la vitesse, pour récupérer l'input speed et l'output speed. Une fois qu'on a fini, on retourne notre objet Thermios PHP. Et notre allocation dynamique qu'on a fait ici sera nettoyée, puisque Thermios CData est détruit. Et donc, euh, cette partie de la mémoire est managée. Donc, pour la conversion d'un CData vers un objet Thermios, c'est quelque chose d'assez simple. En fait, on va juste copier les données à chaque fois. Euh, on est obligé de faire un forage ici, parce que les objets de type CData, les... on ne peut pas forcément les utiliser comme, euh, comme des. Pardon. comme n'importe quelle variable PHP, même si ça contient un tableau, vous n'allez pas pouvoir forcément faire d'efforts, etc. dessus. Donc maintenant qu'on a récupéré euh, notre configuration de notre terminal, on va passer à la deuxième partie où on va vouloir modifier la configuration de notre terminal. Donc en fait, ça se fait relativement de la même manière. On va définir tc7 attribut et nos deux setters pour la vitesse. La seule différence sur le TC7Attribute, c'est qu'on a un paramètre en plus, optional action, qui en fait va définir à quel moment on va changer la configuration. Si on attend que les buffers soient vides ou si le changement se fait instantanément. On va donc pouvoir définir notre méthode PHP TC7 attribute qui fait en fait exactement l'inverse de la fonction précédente. On va à nouveau créer notre une structure thermios, on va la remplir depuis notre objet qui est passé en paramètre, puis on va appeler nos deux setters pour que, dans terme de cData, les valeurs soient modifiées. et Ensuite, on va appeler tc cet attribute et si ça retourne quelque chose de différent de zéro, c'est que ça a planté, et donc on va retourner une exception. Donc ça, c'est la, la définition de la fonction euro, c'est assez simple. Euh, on va juste à, à chaque fois cloner les données du ZIS dans le cData qui est passé en paramètre. donc Dans l'exemple tout en haut, quand on avait désactivé l'affichage, on avait utilisé une constante, la constante echo, sur notre objet Thermios. Donc euh, la question, c'est comment sont euh, définies les valeurs de ces constantes et comment on peut les récupérer. En fait, toutes ces valeurs, elles sont définies directement dans les fichiers header de l'API Thermios. En fait, ce ne sont pas des constantes, c'est des macros. La grosse différence, c'est que si vous aviez des constantes, il y aurait des emplacements mémoire pour récupérer la valeur. Quand une macro, au moment de la compilation, c'est directement la valeur qui est intégrée à la place de la constante en question. Donc, Pour le récupérer, j'ai fait un script PHP qui va sortir toutes les données, et donc, dans notre classe, on va pouvoir définir toutes nos constantes. Par contre, ça c'est quelque chose qui pas, que je n'avais pas vraiment prévu, c'est que là, en fait, euh, ces constantes-là, sur une plateforme et sur une autre, c'est pas toujours forcément la même valeur. Donc si vous prenez euh, le, le flag eCanon qui permet d'accéder en mode brut, donc caractère par caractère sur un fichier, par exemple, euh, sous Linux, euh, la valeur c'est 2, alors que sous Darwin, donc macOS, c'est 100. Donc on va devoir gérer ce cas. Si on souhaite supporter plusieurs plateformes, on va devoir gérer ce genre de cas. Donc ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai dit que le flag eCanon était égal à plateforme spécifique eCanon, et en fait, en fonction de la plateforme, soit ça va être le fichier Linux qui va être chargé, soit ça va être le fichier Darwin, et donc ça sera totalement transparent pour l'utilisateur final. Donc voilà, on va pouvoir tester notre programme. Donc on le lance, et puis bah... Dommage Alors c'est un peu le problème de FFI, c'est qu'on touche à la mémoire. Donc, euh, vous avez les inconvénients du C aussi. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, C'est que finalement, je vous ai, on a pris ce header-là de Thermios, mais en fait, euh, sous Linux et sous Mac, ce n'est pas forcément les mêmes. Donc, euh, ici, par exemple, tous les flags, ils sont sur 32 bits, mais sous, Dar sous, euh, sous Mac, c'est du 64 bits. Donc, finalement, les, les structures qu'on a, qu a créées, en fait, elles n'avaient pas la bonne taille. Donc, quand on les a passées à la fonction, il a essayé d'accéder à des emplacements mémoire qui n'existaient pas et donc ils ont planté. Donc, pour ce faire, j'ai fait un, une sorte de moteur de template sur mon thermios.h avec des, des clés qui peuvent être remplacées. Et en fait, dans mes plateformes spécifiques, j'ai défini les, les différentes valeurs possibles pour chaque plateforme. Donc derrière, on reteste, tout marche bien et on est content. Donc euh, quand on récupérait, quand on modifiait euh, la configuration d'un terminal, on devait passer en paramètre ce qu'on appelle un, un file descriptor. Donc en fait, un file descriptor, c'est un identifiant d'un fichier ouvert par un programme. Donc tout programme qui se lance en a généralement au moins trois. 0, 1 et 2 pour euh, l'entrée standard, la sortie standard et la sortie d'erreur. Donc, C'est principalement utilisé par les systèmes Unix, et en C, vous pouvez le récupérer via euh, la fonction FileNow. Le problème, c'est qu'en PHP, bah, on n'utilise pas des file descriptors, on n'utilise pas des objets file, on utilise des streams. Donc, euh, En principe, il y a un stream, puis en dessous, derrière, dans le moteur PHP, il y a un file, et puis en dessous, il y a le FileNow. Il va falloir récupérer tout ça. Et malheureusement, bah, PHP ne propose pas de fonction euh, standard pour le faire. Donc on va essayer finalement d'accéder aux données internes du moteur de PHP via du code C. Donc l'idée c'est qu'on va écrire du code C, on va le compiler, on va avoir un .so, on va le charger en FFI, et puis on va pouvoir récupérer, et on va pouvoir donc récupérer euh, le, euh, notre file descriptor. Donc, pour toute cette partie-là, je me permets un petit avertissement. C'est des éléments que j'ai récupérés en, en allant dans les sources de PHPSRC. Euh, il y a peut-être des choses qui ne sont pas exactes ou aux meilleures façons de faire aujourd'hui, mais c'est des éléments que, que j'ai trouvés. Donc, comme je disais au début, quand on, quand on passe une variable euh, via FFI pour appeler une fonction C, en fait, on va récupérer directement. Euh, la valeur de la variable. Donc si vous passez une variable qui contient 8, votre fonction C va recevoir 8 et pas la variable en question. La variable, en fait, c'est dans le moteur euh, PHP un zval. Donc, en fait, on va devoir récupérer notre zval, sauf qu'en fait, on est dans le contexte d'exécution de PHP, donc on a accès en fait, à toutes les fonctions de base. Donc, en fait, on va juste appeler une fonction en lui passant le nom de la variable qu'on veut récupérer. Donc derrière, on va créer une EH table avec, qui contient la liste de toutes les variables qui sont dans notre environnement courant. Et derrière, en fait, on va faire une recherche grâce au nom pour récupérer le zval correspondant. Si on l'a trouvé et que c'est un type ressource, donc potentiellement un stream, on va creuser pour essayer de récupérer le file -no. Vu qu'on est sur du C, on va devoir aussi faire le nettoyage un peu une fois qu'on est passé. Donc, pour récupérer euh, notre stream une fois qu'on a notre zval, on va euh, devoir euh, extraire un PHP stream avec cette fonction-là. Si elle retourne nulle, c'est que c'est pas un stream, donc on s'arrête. Et sinon, on va essayer de le, le caster en PHP stream as fd for select) ou en PHP stream as fd. Et si c'est un fichier, l'une des deux fonctions va, va fonctionner et on récupérera euh, un numéro de fichier qu'on pourra retourner. Donc derrière, on compile tout ça avec l'header de PHP et on obtient un point .so. On peut l'appeler en FFI. Donc on va charger, on va faire un FFI Cdef avec le prototype de notre fonction et en lui passant comme deuxième paramètre le point .so à charger. Puis après sur donc notre objet FFI, on va pouvoir appeler notre fonction en lui passant comme nom ici le nom de la variable qu'on a en paramètre. Donc, pour stdin, ça retourne 0, stdout, ça retourne 1, STD error ça retourne 2. Donc, euh, bah, ça marche. Par contre, il y a quand même quelques inconvénients. On a été obligé de faire du C. c'est pas toujours marrant. Euh, et on, a été de le on va être obligé de le compiler pour chaque système. Linux, lin euh, Linux. Oh. Linux Mac, Windows et chaque architecture. Euh, X64, ARM, Intel, 32 bits. Et est-ce qu'il n'y a pas une solution plus simple en fait, est-ce que la solution plus simple, c'est pas de le faire entièrement en PHP Puisque finalement, toutes les fonctions du noyau, elles sont déjà chargées. On est déjà dans l'environnement de PHP. Et finalement, si on charge les bons headers, toutes les fonctions C qu'on a vu là appelées, on peut les appeler directement en FFI depuis PHP. Donc pour récupérer un ZVAL, en fait, on peut juste recréer notre hash table directement via PHP. Et récupérer la valeur. Donc finalement, tout ça, c'est juste l'équivalent de notre première fonction c. Pour la, la, la, la version complète, à chaque fois phpapi 2 points c'est juste euh, l'appel de la fonction c derrière qui était impacté. Donc on, peut, on va récupérer notre zval. Si c'est pas une ressource, on s'arrête. Sinon, on récupère la ressource, on récupère le stream, et après, on fait notre cast pour récupérer notre file descriptor. Donc maintenant, on arrive à la phase finale, la mise en place de notre nouvelle euh, bibliothèque pour gérer des ports séries. Et c'est là où on commence à voir le gros avantage de FFI, c'est que finalement, nos deux dépendances, on peut les, in les installer par composer. On n'est pas obligé de passer par pickle, on n'est pas obligé de compiler. C'est automatique. Donc pour la création de la classe serial, j'ai repris exactement euh, ce qui se faisait sur PSerial, donc les, exactement les mêmes paramètres. On a en plus un stream et un file descriptor. Quand je veux ouvrir le port, donc je vais faire un fopen classique. Je vais récupérer le file descriptor et après je vais reconfigurer mon port pour que notre port série comprenne ce qu'on veut dire. Donc Je vais commencer avec Termios par récupérer euh, notre configuration. Je vais appliquer plusieurs modifications en fonction des paramètres de configuration que j'avais définis et ma configuration finale, je vais l'appliquer. Donc Par exemple, pour le bon rate, qui est la vitesse de lecture, je vais récupérer, euh, si, je, si le bon rate que je veux utiliser, c'est 9600 par exemple, ça se trouve dans une constante qui s'appelle B9600, qui vaut nul si ce n'est pas supporté. Donc je vais récupérer la valeur de la constante, si elle n'est défi si pas définie, c'est que mon système ne supporte pas, Sinon, je vais définir cette valeur-là dans oSpeed et eSpeed. C'est juste un exemple d'une de, des fonctions de configuration. Pour la lecture et l'écriture, bah, comme je disais, c'était tout simple. Hein. Euh, pour le read, on fait du fread, et pour le write, on fait du fwrite. Et pour l'usage, bah, on ouvre un port série, on écrit et on ferme. Et finalement, bah, finalement ça, ça a marché. Vu le nombre de, de sec que j'ai eu en, en, en, en commençant à travailler là-dessus, je me disais que ça ne fonctionnerait jamais en prod. Et donc, on a été au début euh, assez... Euh, on a fait attention, quoi. Donc, on l'a mis que dans deux salles. Et finalement, au bout d'une semaine, on n'avait pas de retour de clients pas contents, pas de retour des gestionnaires du bar qui nous disaient qu'il n'y avait plus rien qui marchait. Et puis, bah, quand on a regardé les logs, bah, en fait, il n'y avait rien. Donc, bah, top Donc, derrière, finalement, bah, on, a mis, on a mis ça partout. Ça fait deux mois que ça tourne partout, et on n'a eu aucun souci. Et donc, on a pu virer la totalité de, de ce qu'on avait en Python de notre stack. Et vu que la seule chose qu'on avait en Python, c'était finalement un peu un, boue, un bout de scotch, on n'était plutôt pas mécontent de l'enlever. Si c'était à refaire, est-ce qu'on a eu raison de le faire en FFI Est-ce qu'on le referait Là, il y a beaucoup de systèmes, donc la question peut se poser de faire vraiment une extension PHP directement, mais ça a quand même l'avantage d'être beaucoup plus rapide à faire, beaucoup plus simple aussi. Et on avait aussi la grande chance d'être dans un environnement maîtrisé. Euh, on savait exactement sur quel matériel ça allait tourner, sur quelle architecture, quel système d'exploitation. Si on avait été sur quelque chose de très hétérogène, euh... Peut-être qu'on n'aurait pas fait ce choix-là. Après, pour l'usage de FFI, en général, vos serveurs, vous savez un peu sur quoi ils tournent, quoique avec le cloud, de maintenant, c'est peut-être un peu moins le cas. Mais donc ça peut aussi être une solution. Donc Si je devais résumer rapidement les avantages et les inconvénients, donc, le gros avantage pour moi, c'est la simplicité et la rapidité de développement. Il n'y a pas de nécessité à de maîtriser les API C de PHP. Le fait que vous puissiez déployer tout ça par composer, c'est quand même vraiment... Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Euh, pour, du prototyta... pour du prototypage, bah, vu que c'est très simple et rapide à faire, c'est parfait. Finalement, ça répond clairement à la majorité des besoins et ça ouvre de nouvelles possibilités pour PHP parce que finalement, ce qu'on a fait là, bah, sans, PH... sans... sans FFI, soit on aurait dû faire une extension PHP, soit on n'aurait pas pu le faire et on aurait dû trouver une autre solution que PHP pour faire ça. Après, le point négatif, c'est que c'est un peu plus lent qu'une extension. Mais euh, le premier appel est lent. J'imagine que c'est surtout dû à des systèmes de chargement et de parsing du point H. Mais les appels suivants sont quasiment aussi rapides qu'un qu appel de fonction PHP. Et c'est interprété et pas compilé. Donc euh, quand vous utilisez des macros, par exemple, c'est un peu compliqué. Mais pour, dans la plupart des cas, ça ne pose pas de soucis. Donc voilà les, les différents QR codes. Si vous voulez checker un peu les codes des différents dépôts qui ont été faits. Le, la plupart du code a déjà été montré ici, mais si vous voulez un peu en, regard, en savoir plus, vous pouvez aller sur, sur ces trois projets-là. Voilà, donc c'est tout pour moi. Euh, merci beaucoup à tous et n'hésitez pas à me faire vos retours. C'était ma première conférence tech, donc euh, j'attends vos retours avec impatience pour m'améliorer pour une éventuelle prochaine fois. Ouais. Merci beaucoup. On est large sur les questions, donc profitez-en. On a cinq grosses minutes pour pouvoir faire ça. Qui veut commencer Non. Allez, j'en pose une du coup pour euh, initialiser le truc. Sans aller dans le comparatif, euh, est-ce que tu as regardé Wasm, tout ce qui se faisait, et euh, quel est ton avis là-dessus Sur euh, lui. Ouais, tout, euh, tout cet écosystème qui émerge là. Bah, c'est très intéressant. Nous, on commence à utiliser ça euh, pas mal chez Carafun pour euh, notamment faire un portage de tout ce qui est code, code C++ pour pouvoir l'utiliser dans un, un environnement euh, de navigateur. Mais donc, ouais, c'est est cool. est top. <rire> Est-ce que quelqu'un a été inspiré entre-temps <rire> Non Ah si. Merci pour la conf, euh, c'est une bonne première fois du coup. <rire> euh, ma question c'était à quel point en fait votre équipe de dev a dû apprendre à faire du C euh, versus peut-être des langages qui, comme Go, qui sont beaucoup plus, euh, enfin, beaucoup plus récents et beaucoup plus faciles à prendre en main. Est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes posé la question de dire « Ok, on arrête de faire du PHP, on va plutôt sur du Go euh, » qui permettrait de faire des appels système comme vous faites, mais au moins vous... vous on refait tout propre, enfin, propre entre guillemets, avec, une, avec un seul langage, euh, versus devoir apprendre du C pour faire du PHP derrière. Euh, donc en fait, on avait déjà une base de code existante sur ce projet euh, avant d'avoir ce besoin de FFI, donc on avait déjà euh, une grosse brique en PHP qui existait, donc effectivement la question de tout refaire dans un autre langage, elle ne euh, s'est pas posée très longtemps en fait, euh, après, euh, côté C, finalement, il faut connaître un peu les bases, les mécanismes. Après, on est plusieurs devs dans l'équipe, euh, en avoir fait notamment pendant notre formation initiale, donc finalement, on a surtout ravivé les souvenirs. Mais euh, pour moi, il n'y a pas besoin d'être un développeur C accompli pour pouvoir, pour pouvoir utiliser FFI. Il faut connaître les, les principes de base, euh, qu'il y a des headers, qu'on peut faire des pointeurs, que qu'un euh, string en C, c'est un pointeur de char. C'est des choses, euh, finalement, il euh, n'y a pas besoin de savoir faire un système complexe en C pour pouvoir utiliser FFI, selon moi. Une autre question Merci pour cette présentation. Au niveau du test, euh, et, vu que vous utilisez des API internes, est-ce que euh, vous avez dans l'intégration continue euh, des tests automatisés comme euh, pour le reste Est-ce qu'il euh, y a des contraintes spécifiques euh, pour ça Alors, la, la question des tests automatisés là-dessus a été assez complexe parce que finalement, vu qu'on est lié à du matériel et à des ports série notamment, il euh, n'y a pas trop de, de systèmes automatiques. J'ai regardé beaucoup ce, comment faisait Pi Serial s'ils avaient réussi à automatiser euh, des choses. Et en fait, eux, ils en étaient vraiment au point de se dire bah, vous prenez euh, un port série, vous rebidouillez pour ressouder les trucs, comme ça l'input repart directement dans l'output. Et puis quand vous, vous voulez lancer les tests unitaires, vous branchez ça sur votre ordi, vous lancez les tests, et si ça passe, c'est bien. Donc, euh, bah, ça me paraissait pas super euh, super concluant, mais bah, c'est toujours des tests automatisés, mais pour les lancer automatiquement, etc. régulièrement, pour rentrer dedans, il y a quand même une petite barrière matérielle, quoi. Petite dernière pour la route. Non. et eh ben, je vous propose de profiter un peu de temps libre et, et puis euh, vous diriger dans une autre salle. Euh, il y a les applaudissements qui sont passés à côté, donc attendez juste dans le couloir, ça va se trouver.